Bonjour, Ousmane Sonko et Macky Sall se disputent la vedette dans les journaux parus ce mardi 21 mars 2023. Réumi Quotidien renseigne à une qu'après quelques jours de convalescence, Sonko reprend la main et annonce d'autres formes de lutte dont la désobéissance civile. Il appelle aussi ses partisans à finir le job si on en croit Réumi Quotidien. Et ce journal souligne que c'est sur son lit d'hôpital qu'Ousmane Sonko a appelé ses militants et sympathisants à poursuivre le combat et à maintenir la cadence en faisant fi. Des stratégies que sont arrestations, tous azimuts, intimidations, menaces déployées par le régime de Macky Sall pour doucher leur ardeur. Ne vous laissez pas emporter par la peur, nous avons presque atteint notre objectif qui est le départ de Macky Sall, assure-t-il, annonçant également de nouvelles formes de lutte, parmi lesquelles il cite la désobéissance civile ou encore la paralysie de tous les secteurs d'activité pendant 48 heures à travers la grève générale. L'idée est, selon lui, de pousser Macky Sall à se rendre compte de son niveau d'impopularité, souligne Réomie Quotidien. Et le quotidien, Le témoin rapporte qu'Ousmane Sonko, s'exprimant pour la première fois depuis son hospitalisation au Souma, jeudi dernier, a assuré se sentir bien et en a profité pour galvaniser ses partisans. Et le journal de Madjambaljane nous apprend que le leader de PASTEF ne veut pas d'une évacuation sanitaire. Ousmane Sonko compte au Sénégal mener jusqu'au bout son combat contre le régime du président Macky Sall, a-t-il affirmé hier sur son lit d'hôpital. Rapporte le quotidien, qui livre aussi les propos du président Macky Sall, déterminé à faire respecter l'ordre, ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions, déclare le chef de l'État dans les colonnes du quotidien. Et dans celle de Réumi Quotidien, Maki tranche et menace sur le débat juridique autour de sa candidature. Si on croit Réumi face à nos confrères de l'Express, Maki Salle, interpellé sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle a répondu avec un début de oui à peine enrobé, ce qui fait dire au quotidien le Tamway que Maki est candidat sans se déclarer. Dont ce journal, le chef de l'État soutient que sa candidature ou sa non-candidature pour un troisième mandat est un débat politique et les circonstances peuvent l'amener à changer de position. Toutefois, a-t-il précisé selon le témoin, il n'a pas déclaré sa candidature. Le clair-obscur en déduit ce journal. Et dans enquête, Macky Sall indique que le Conseil constitutionnel a estimé que son premier mandat était hors de portée de la réforme et que le moment venu, il fera savoir sa position. Macky Sall, rétropédale sur le troisième mandat, s'interroge par conséquent ce journal et le journal wolfe quotidien semble détenir déjà la réponse, faisant état d'un reniement en téléchargement. Wolfe sent ainsi un parfum de rupture avec Macron et livre la réaction du département d'État américain qui soutient qu'en 2019, Macky Sall a été réélu pour un second mandat de 5 ans. Réumi quotidien livre aussi la réplique du collectif 3e Mandat à Macky Sall qui semble aller vers un wahuaret présidentiel selon Yor Yorbi qui se demande par conséquent à quel Macky Sall se fier. En attendant de voir la réponse, Maki est en quête de ses âmes, signale sud Quotidien qui évoque la promenade du couple présidentiel après les manifestations, la position mitigée sur la troisième candidature face au quotidien français L'Express. Et face à nos confrères de L'Express, Maki Sall était toute griffe d'or sur le troisième mandat, les émeutes Le co, la liberté de la presse, rapporte le peuple quotidien. Et dans le quotidien Las, Maki Salle est ferme sur Le cassonco, déclarant je cite, un leader politique ne peut chercher à se soustraire à la loi en instrumentalisant la rue, fin de citation. Dans le quotidien aussi, Makissal parle doucement de son go et c'est pour dire que si on n'était pas dans une démocratie authentique, le sort du leader de PASTEF serait déjà réglé. Et la justice, elle, continue de régler la suite des manifestations du 16 mars dernier. Le décompte de la traque des manifestants est en cours, nous apprend le quotidien qui informe de l'arrestation des coordonnateurs de PASTEF à Pikine Kedougou et Kormassar. Libération informe que le parquet a envoyé tous les interpellés, majoritaires en instruction. à Bignona, un mort a été enregistré dans les manifestations hier, rapporte aussi le quotidien de Madiambaljane. Et dans Libération, l'on informe que Mamadou Korkaba a été abattu, ce que confirme sa tante Birgissou Diallo qui affirme que son neveu a reçu une balle en pleine tête. Blessé par balle, Sadio Dramé est toujours lui en vie, contrairement aux rumeurs qui ont annoncé sa mort. Précise Libération. Et dans 24 heures, l'on annonce une grève totale de 48 heures du QSEMS pour dénoncer les arrestés D'enseignants et l'affaire d'Amboccio. Dans l'affaire des 98 milliards du programme spécial de désenclavement, Bougan va saisir l'OFNAC et la Cour des comptes informe ce journal où le professeur Marie Théonian annonce sa candidature à la présidentielle 2024. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et leader du mouvement pour la transformation nationale a dévoilé quelques parties de son programme, notamment l'éducation, la santé, la souveraineté économique, détaille Réumi Cotillon à sa page 5 et à la page. 3 de ce même journal, l'on livre des échos du procès de Sitornour qui a repris ce lundi devant la chambre criminelle de Dakar. Accusé de viol par sa domestique, le responsable de l'Alliance pour la République risque dix ans de réclusion criminelle, nous apprend Réoumi quotidien qui informe aussi que par la voix de ses avocats, la partie civile a réclamé 50 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Et Dakar Times livre la révolte des Tarira face aux attaques contre les foyers religieux au Sénégal. Dans ce journal, c'est Ahmed Dham et Ousmane Sonko qui sont au banc des accusés. L'attaque des lions avec Boulaye, Habib, Iliman, Crépin, Manet entre autres, constitue du lourd pour les Mombas vendredi prochain. Estime Stade et Réoumi quotidien rapporte que 14 lions étaient présents à l'entraînement hier avec Kouyaté en invité surprise. Cher Tidiane, Sidibé a été lui désigné remplaçant d'Ismaël Jacobs. Forfait, nous apprend le quotidien Réoumi. Celui des arènes sénégalaises Sounoulambe signale la saison 2023-2024 déjà déclenchée avec la Fiche Lac de décroché par Diambar, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.